Bonjour, donc aujourd'hui je fais une vidéo sera la présentation de ma chaîne je m'excuse pour ma voix tout simplement parce que les appareils photo défendent ma voix et c'est pour ça que à mon avis je n'aurai pas beaucoup d'abonnés mais euh, et soyez gentil c'est euh, que j'ai beaucoup d'abonnés donc je fais de la Fimo tout simplement donc euh, voilà le principe du nom de Mijojo Fimo Là, aussi, je m'appelle Johanna, j'ai 11 ans, je suis dans 6ème. Euh, voilà, euh, je filme mot, enfin, j'ai filmé euh, il y a un peu plus de d'un an, j'ai arrêté et là j'ai repris. Et je suis encore début débutante, je ne suis pas confirmée. Donc voilà, dites-moi en commentaire la première vidéo que vous voulez que je fasse. Je filme avec un appareil photo tout simplement. C'est un appareil photo Kodak donc voilà il est c'est pas une très bonne qualité mais pour l'instant je filme avec car c'est très bien mais par la suite je m'achète un caméscope à mon avis je fais pas avec mon mes appareils enfin mon ordi portable enfin mon... mon téléphone tout simplement parce que je, je préfère avoir un appareil photo qui est euh, pour l'instant bien puisque ça fait ma première vidéo donc voilà euh, je, je présente ma chaîne. Ma, ma chaîne sera de la Fimo. Donc, je vais vous présenter vais vous un peu mon, mon rangement Fimo. Il est comme ceci. Voilà. Il est un petit peu en bazar. Je m'excuse. Voilà. Donc, je filme sur un trépied fait par moi-même. Si vous voulez le tuto trépied euh, euh, fait maison euh, très simple. Voilà, où je, vous pouvez mettre votre téléphone ou bien votre euh, ou bien votre votre appareil photo dites le moi en commentaire dites moi ce que vous voulez donc voilà là je vous montre un petit un petit exemple donc j'ai fait un, un petit bonbon qui n'est pas cuit hein. regardez hop euh, avec du faux sucre bien sûr très réaliste pour mon premier voilà euh, j'ai tout à dire c'est tout ce que j'ai à dire si dites moi toutes les vidéos que vous voulez en commentaire, je marquerai sur mon carnet. Voilà. Mais tout d'abord, il faudrait que vous vous abonnez et franchement, je suis nouvelle sur YouTube au moins arriver sur les 50 abonnés et de plus en plus monter à 100. Je sais que je suis déjà un peu des abonnés mais c'est pour ma pour ma chaîne et puis ça me ferait tellement plaisir que vous mettez des commentaires, c'est bien, continuer comme ça, etc. Mettez un pouce euh, en l'air. Après, vous pouvez me dire, bien sûr, en commentaire, mais ne pas faire des commentaires assez méchants. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui ne va pas. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui ne va pas. Par contre, je ne peux pas changer ma voix. Car ma voix est dédiée comme ça à la caméra. Et euh, donc, voilà, je ne peux pas la, la changer, donc je suis désolée ça qui vous gêne euh, Couper le son regardez juste la vidéo voilà mais quand il y a quelque chose d'important et assez dur à faire en filmo il faut vraiment regarder écouter et être attentif je dis ça je suis débutante et bépinaise ben, donc voilà j'espère que la présentation de ma chaîne vous a plu et je vous dis au revoir